Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'Ombre des Salles Obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du de décor des salles de cinéma, même quand je vais voir un film dans le cinéma où je bosse, en tant que spectateur, et qu'il y a des coques techniques. Parce que, du coup, euh, ça m'arrive, des fois, en tant que spectateur, oui, je sais, ça semble bizarre d'aller voir des films, euh, mais, des fois, bah, j'ai envie d'aller dans le cinéma où je bosse que ce soit parce qu'il y a un film qui passe qu'à cet endroit-là, que ce soit parce que c'est l'occasion d'y aller, parce que je sors du boulot et que je me dis « Ah oh bah ben tiens, il est un peu tôt, et si j'allais me voir un film ?» Ça m'arrive et je pense que mes collègues me diront pas le contraire, ça leur arrive à eux aussi. Et donc là, je me suis retrouvé sur une séance où euh, il devait être un bon euh, 19h, je sortais du boulot et j'avais proposé à ma compagne de me rejoindre et d'aller voir un film où... A l'époque je m'étais dit euh, c'est quand même un peu risqué. En gros je suis allé voir un film indien de 2h40 en 3D qui avait l'air d'être un truc complètement éclaté. Et quand je dis éclaté je pèse mes mots. Ça avait l'air d'être littéralement fumé au bacon bien grillé sur la plancha. Ça avait l'air d'être un truc éclaté. 2.0, j'ai fait une chronique en plus dessus si jamais vous voulez aller regarder, c'est un espèce de délire complètement excessif, mais à l'image en fait de tout ce que fait le cinéma bollywoodien depuis maintenant à mon petit moment. C'est-à-dire faire comme Hollywood, mais en plus gros. Bref, on n'est pas là par pour parler de ça, donc dans gros on s'installe dans la salle, et il faut vous donner un ordre d'idée, le public qui va voir les films indiens n'est pas le même public que vous avez l'habitude de voir ordinairement en salle. A la limite, ceux qui vont à l'absurde séance ont déjà un petit avant-goût de ce que ça donne à un public qui va voir un film indien. C'est-à-dire que, juste comme anecdote comme ça, je vous aide ça, vous vous débrouillez avec, en Inde, lorsqu'un film passe en salle, le son est quasiment à fond. Parce que les gens sont tellement en extase et en train d'hurler devant le film, qu'ils sont obligés de mettre le son à fond, sinon les gens n'entendent rien. Je vous jette ça, vous vous débrouillez avec. Ce qui fait que par contre, en France, on est obligé de mettre le son des films hyper bas. Parce que ça pète. Et Genre vraiment, ça pète. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une échelle de 10, la plupart des films qu'on passe en salle, c'est 4,2. Les films indiens, la moyenne dans la plupart des salles de cinéma, c'est 3,1. C'est encore plus bas que les publicités en France. Eh ah ouais, ça gueule, gueule, je vous assure. Mais donc du coup, on s'installe, la salle est blindée, le public est en euphorie, le film commence. Et c'est bizarre, même si tout le monde est en euphorie, moi je sens qu'il y a un souci. Et je vois très rapidement quel est le souci. C'est-à-dire que le film était en 3D, et il a commencé, il était vert et rose. C'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe. Il commence, il est vert et rose, et en plus, il n'y a pas de 3D. Donc moi, clairement, je suis à un endroit où, en plus, je suis coincé entre les gens, mais je me dis « Allez, vas-y, bouge-toi, tu es le seul technicien qui est sur site, si toi, tu fais rien, ils vont se retrouver dans la crotte, ils vont potentiellement devoir annuler la séance. » Donc je cours, je préviens de mes responsables, je lui dis que je vais dans la cabine, je file dans la cabine, je vais vérifier... Et en gros, il s'est avéré que la tête 3D 2-1, s'était pas bien placée, mais que le projecteur avait quand même détecté qu'il fallait passer en séance 3D. Donc du coup, il avait tenté quelque chose. Et ce quelque chose avait donné lieu à cette image très moche où en gros, il y a la moitié des couleurs qui dégagent. Et donc du coup, il bah, n'y a pas de synthèse. Et donc, ça sort que du vert et du rose. Et du coup, il a fallu juste que je remette en 2D. Et que je repasse en 3D, et là, la tête est repassée devant le projecteur, et le film a pu se relancer. Bon, bien évidemment, j'ai remis le film au début, parce que vous vous doutez bien, vu l'euphorie des gens, et vu le style du long métrage, je me suis dit, si on n'est pas directement en 3D dès le début, ça ne va quand même pas le faire. Donc, j'ai remis le film au début, j'ai relancé, là, il y a eu la 3D, elle nous a éclaté les yeux, et elle nous a foutu un énorme mal de crâne, mais du coup, on a pu relancer à hein, sens, tout s'est bien passé. Comme quoi, c'est toujours bien d'avoir un technicien sur un site, lorsqu'on a une salle de cinéma. Une petite pointe encore une fois jetée à certains exploitants qui ont tendance à ne pas vouloir de techniciens tout le temps sur les sites. Voilà, je vous pose celle-là, débrouillez-vous. J'espère que cette petite anecdote vous sera plu, et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.